Coucou YouTube Je me retrouve avec Doui Encore une fois Il est monstrueux. Il a le goût du sang. Du coup, on fait de la résurgence en fortune keep. Et on fait du sale. Moi, j'ai pris le car avec la H4. Ça fait un taf de ouf. Pense à liker, commenter, abonne-toi. Bisous. Allez, go Doui Let's go Il un mec déjà. J'ai un car et il me tire dessus. Je suis là, Doui. Ah, il est là Ah oui, mon shoot là, c'est affreux. Abominable. C'est vrai, Doui Ouais. Je, je suis... Je, je suis. finis kill. Merci. Touché. Vas-y, mets-lui mets la prune. Mets-lui la prune. Allez, Doui. Oh non Il n'y avait que trois balles Il est pas mignon, mon enfant. Yep. Tu veux essayer mon sniper Euh... Si, oui. Tiens, regarde. Tiens, je te le prie. y a pas. un mec sur moi Bon alors lui, ce que je lui ai mis Tiens, Doui. <rire> ouais Mais... Comment t'as eu ta classe chut, chut, chut le répète pas Mais comment... Moi bon, j'ai pas <rire> suivi les nouveautés, alors je sais même plus ce qu'il y a il oui, y, y a un moustique sur moi, il fait la taille d'une chauve-souris Bah tue éclate-le Mais oui, mais je suis avec toi, j'ai un peu peur là, du bah, coup Bah tu prends ton sniper et tu l'éclates Ok, j'ai pris le sniper tu sors... Ouais, vas-y J'ai et... foutu, foutu enragé du coup, je suis les traces euh, des méchants, là. Terre. Derrière, derrière, derrière. Voilà, c'est ça qu'on aime. Tiens, regarde. T'as vu ça C'est un euh, mineur. Ah mais ouais, tu fais tu fais du bruit, hein. Là. Oui, quand tu marches, là. Attends, t attends, t attends, attends. Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas pas l'exécuter, quand même Ooooooh, Dwee oui. oui. oui. oh. Y Y'a de la viande partout, Dwee oui. Tu t'es cru au boucher Bah, bon appétit hein. Oh là là En face, tu l'as vu Touché Attache, je vais, ils sont Y'a un mec sur moi T'entends Il y a une porte à droite qui s'est ouverte, oui. Ah ouais Ouais. Ah ouais, juste en face de nous T'entends, ça, ça... Ah bah là, là, juste là. Derrière, derrière Il m'a fini Mais non Voilà, défonce-le Il y avait du monde, oui. J'ai un... Attends, c'est une sorte de boîte, un peu. Je sais pas, c'est quoi Mais c'est pour trouver les trucs sur la carte. Ah. Ok. T'as vu là, en face, dans ce bâtiment, il y, y avait un pour. Bah, il y a un autre. autre mais... mec. Oh mais c'est quoi son arme Ah, il joue une arme enflammée. Il est là. Bien joué. Merci, Dwy. Désolé, Dwy, tu meurs à chaque fois, j'arrive pas à te sauver. Ah ouais, non, c'est pas grave. Bah, en soi si tu me sauves. Je réapparais direct. Euh, ouais, <rire> alors c'est bon. Alors si t'es content que tu réapparais, moi, ça me va. Bah, tant mieux. Euh, ah Il y a encore un mec. Sur moi. T'inquiète, je cours, je cours. Je me suis mis une seringue, je me suis je suis parti. Dis... Et... Bien joué Allez, on avance, oui Ouais, on avance, tranquillement Une, pa une patoune après l'autre, on entend tirer. Ouais, voilà Ah, en face Crac, lui Bien joué J'ai mis... J'ai mis... Ouais, oh, non. Bien joué Au milieu de la route Attends, alors lui Est les patounes, t'as les patounes qui ont cassé? Ah, ouais, les patounes là, elles ont bien craqué. Les patounes, elles ont bien cassé là, les patounes. Ah, c'est des bottes, ok, m'ont fait peur. Non, j'ai pas réussi à l'avoir. On Il Ils sont deux, ils sont deux. Papa. Allez. Que la force du poupi soit ta ah. vie. Poupi poupi poupi poupi, poupi, poupi, poupi, poupi, poupi, poupi, poupi, poupi, Voilà, bien joué. Viens, ah, j'ai mis un petit. Ouais, toujours, toujours. Ouais, ouais, bah, ouais. Allez. Je te suis. T'as vu cette tire-là dans la tour On y va je suis tombé Non Ça va, Dwy Ouais, ouais, je suis tombé, mais... glissé, Capitaine Ah, sur moi Mort oh Bien joué, Dwy. Bien joué, Louis. Euh, J'ai peut-être un peu besoin de toi, s'il te plaît. Mais non. T'assures t'assure que si <rire> Non, je te jure que non. C'est pas le genre ah ouais de personne à avoir besoin d'aide. Tu le dis, si je meurs, c'est ta faute. Hein. Oui, si je meurs, ce sera ma faute. Mais tu, comment tu veux mourir T'es trop fort. Hein. Ouais. Je te suis J'te... Hop Bon, bah, bah lui... Euh... Ah, lui, il est oh, mort. Euh... Du coup, du, du, du, ouais. du coup, viens, viens avec moi. C'est un 2 contre 2 contre les suis. gens qui sont, qui sont dans le bâtiment. Ah, 2 contre 2 Eh, j'ai ouais. 6 kills déjà Ah ouais, quand même hein. Ah Mais ça va vite, hein Ah oui par ici, semble. une caisse rouge, j'attends, je la Un ex. 1 J'en ai craqué, est, hein. Je ai pas oui. Vu. Ok. Il est juste... Je euh... vu. Touché. Vas-y, éclate-toi. craque. J'ai vu l'autre, il est passé. D'accord. J'arrive, je prends le ballon avec toi. Mais au pire, je, je silence de mort, je rush, non Ah, tu te régales. Bah ouais de ouf hein Eh tu sais quoi Silence de mort, je vais les rush Hop, silence de mort Et tu te déplaces rond comme un mort, on n'entend rien Ah bah oui C'est le but du silence de mort je pense A terre Nice, oh. bien joué D'accord l'autre il est en haut je crois tu vas te le faire oh non. là je me replaque là là là deux escaliers j'ai une saumon non je l'ai pas eu mais il me finit mais il est bête ou quoi <rire> il est bête je crois qu'il est, ouais, qu est bête aussi t'es sûr t'as envie que je le tue je suis pas sûr oui oui tu le bats t'as Première on a dit quoi Ah oh ouais, il est vraiment paumé. <rire> exécute-le. <rire> ah, il est vraiment paumé. <rire> ah, paumé. Vas-y, exécute-le. C'est pour toi, Dwy. Il est paumé. Et c'est la victoire, Dwy. Ouais, c'est la victoire, mon Louis Louis direct. Ouais, première game top 1, tu l'avais dit, Dwi. Tu l'avais dit. dit. dit. C'est magnifique, c'est vrai, Dwi. Bien joué, Dwi. En plus, t'as fait beaucoup de kills là. Ah ouais. Ah là, on a fait, on a fait, on a fait 30 à tous les deux. Ah ouais. On a fait beaucoup de kills en tout. <musique>